je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. Eh. Ferme les yeux quand t'es dans mes bras. Et cette mélodie, c'est mon cœur qui bat. Eh. Aïe ah, yo yo yo yo ma habiba. Je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. Ferme les yeux quand t'es dans mes bras. Cette mélodie, c'est mon cœur qui bat. Eh, eh. Yeah, you connait le livre de stop and mon idf je mon amour, Eh, tu un Je te dis pas de ma je Eh, eh, eh, eh, bébé, bébé, tu es je Oui, ton a mon amour, oh, on le a mon amour, oh, oh, Ayo yo yo yo ma habiba Puis à tes côtés, ne t'inquiète pas Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie, c'est mon cœur qui parle Oh ma habiba, la a t'étais que mon love Aujourd'hui c'est on ne m'en veut pas Tu me caches plein de choses, dis-moi ce que tu ressens quand tu m'entends tu me l'as rendu plein de dégâts J'étais en bus toute la nuit à la lune, je confie mes sentiments Olé le colo kando Brite ne chauffe qui a mon amour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 Dans mes bras, et cette mélodie, c'est mon coeur qui bat. Hey, yeah. Ok, Habiba, je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. Dans mes yeux quand t'as ton bras je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. Miette, miette, miette, c'est que je suis niaque. Miette, miette, miette, miette c'est que je